Ces gens n'ont rien à faire dans votre vie, et pourtant j'y avais mis beaucoup d'espoir. Salut tout le monde, aujourd'hui euh, je voulais vous parler d'un bouquin qui n'a absolument pas révolutionné ma vie et pourtant j'y avais mis beaucoup d'espoir. Alors dans le développement personnel, on trouve un peu de tout et n'importe quoi, il y a des choses très intéressantes, et puis on a aussi beaucoup de grand n'importe quoi, enfin plus des bouquins qui brassent du vent et qui réinventent un peu l'eau chaude. Donc le bouquin dont je veux vous parler, ça s'appelle « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, donc « Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». Alors moi quand j'ai vu ce titre je me suis dit ce bouquin il va non seulement révolutionner ma vie mais en plus il va révolutionner toute la société dans laquelle on vit. En plus il m'avait été recommandé par quelqu'un que je trouvais très intéressant donc euh, voilà je me disais euh, le bouquin doit être aussi intéressant que lui. Et honnêtement j'aurais jamais pensé que la révolution elle se trouvait dans le développement personnel parce que euh, travailler 4 heures par semaine euh, à côté des slogans euh, respect des travailleurs, respect des 35 heures, euh, honnêtement on passe pour des guignols. Imaginez un monde où chacun euh, bosse que 4 heures par semaine. Alors je précise que dans cette vidéo quand on va parler de travail euh, on parle bien sûr de travail rémunéré, mais voilà on va pas parler de travail gratuit de type bénévolat ou tâche ménagère, même si on est d'accord que c'est du travail, on va mettre ça de côté pour ce bouquin. Et donc pour vous éviter les faux espoirs, je vais vous spoiler tout le bouquin, comme ça vous pourrez vous rendre compte s'il y a quelque chose à garder ou pas. En tout cas ce qui est sûr et ce qu'on va voir ensemble, c'est que ça révolutionnera jamais toute la société, et que contrairement à ce qu'il dit dans l'introduction, c'est absolument pas applicable à tout le monde. Donc c'est un bouquin qui date de 2010, euh, donc j'arrive un petit peu tard hein, euh, avec euh, mes retours de lecture. Du coup j'ai un peu regardé sur Youtube euh, si jamais il y avait des gens qui avaient déjà raconté ce que je voulais raconter pour éviter de, de réinventer l'eau chaude. Et j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a énormément des vidéos sur ce livre. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir des vidéos beaucoup plus positives que la mienne. En tout cas j'en ai regardé un certain nombre et j'ai pas retrouvé les critiques que moi je fais de ce livre. Et d'ailleurs euh, c'est intéressant parce que j'ai trouvé d'autres critiques euh, auxquelles moi j'avais pas du tout pensé, notamment quelque chose d'assez évident, c'est que euh, la semaine de 4 heures, c'est un argument marketing. Tous ceux qui connaissent Tim Ferriss savent visiblement qu'il travaille énormément et qu'il travaille pas du tout 4 heures par semaine et que personne ne devient riche en bossant si peu, à moins bien sûr d'avoir un héritage. Alors moi je suis un peu naïve si le mec il me dit qu'il bosse 4 heures par semaine, il n'y a pas de souci, moi je le crois. Moi mon problème il se situe un petit peu ailleurs et notamment c'est que un mec qui applique tous ces principes là, moi j'ai absolument pas envie d'être ami avec lui. Le meilleur conseil développement personnel que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est que si jamais vous croisez quelqu'un qui applique à la lettre euh, tout ce qu'il y a écrit dans ce bouquin, et ben juste fuyez. Ces gens n'ont rien à faire dans votre vie, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Avant de rentrer sur le détail de la méthode, je voulais bien sûr préciser que si tout le monde se met à appliquer ses conseils, globalement la société s'effondre. Sa méthode repose sur le fait qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent beaucoup plus que lui, et qui vont du coup pouvoir travailler pour lui. Et puis bien sûr c'est valable que pour un certain type de métier, qui sont en gros les métiers de vente sur internet, si vous êtes boulanger, a priori 4 heures par semaine ça va pas suffire. Donc si on voudrait imaginer une société où on bosse tous 4 heures par semaine, il faudra se passer du pain, il faudra se passer de toute nourriture produite en général, on peut aussi faire une croix sur les vêtements, etc. Après, c'est vrai que jeûner et vivre à poil, c'est une autre façon de faire du développement personnel, hein, c'est d'autres techniques. Ceci étant dit, euh, je vais essayer de ne pas être de trop mauvaise foi en vous racontant ce livre, parce qu'il y a quand même quelques trucs que j'ai pris et que j'ai appliqué comme conseil. Mais du coup, je voulais dire, comme ça, euh, vous n'aurez pas besoin d'acheter le bouquin pour, pour les avoir. Déjà, moi, il y a toute une partie sur laquelle je suis d'accord, c'est sur toute sa critique de l'école, du fait que ça fait rentrer les gamins dans des moules, que tous les gamins sont différents et on leur demande d'apprendre tous de la même façon, avec les mêmes pédagogies. Pareil, il critique vachement les gens qui ont fait des super études, qui gagnent plein d'argent et qui n'ont pas de temps pour le dépenser, et pas de temps pour profiter de la vie en général. Ça, je suis hyper d'accord aussi. Il parle de la retraite comme un truc assez fantastique, mais qui arrive beaucoup trop tard. Je suis d'accord aussi mais euh, je crois que nos points communs euh, s'arrêtent ici. Et donc, sans plus attendre, je vais vous donner euh, la méthode chapitre par chapitre. Donc, euh, l'étape 1, il appelle ça « découvrir les nouvelles règles du jeu ». Et je vais passer rapidement parce que ça, pour moi, euh, c'est typiquement le chapitre qui contient à peu près tous les conseils de développement personnel qui m'énervent. C'est-à-dire euh, « n'ayez pas peur de la peur »,« ayez confiance en vous ». Prenez des risques, ayez des rêves, vous pouvez croire en l'impossible. Donc ça en gros c'est les 50 premières pages, euh, moi j'appelle pas ça des conseils, j'appelle ça des injonctions. C'est-à-dire qu'on te donne une série d'injonctions sans jamais te donner comment faire euh, concrètement. C'est comme si vous cliquez sur une vidéo où il y a écrit euh, « comment avoir confiance en soi » et que le conseil numéro 1 c'est « regardez-vous dans une glace et trouvez-vous beau » ou encore euh, « affirmez-vous ». Globalement, si tu n'as pas confiance en toi, il y a moyen que ces deux choses-là, tu ne saches pas les faire naturellement. Et du coup, si tu cliques sur une vidéo comme ça, c'est que tu as besoin de savoir comment faire. Et donc, ce genre d'injonction ne te sert à rien. Donc voilà, pour moi, cette première étape, c'est un peu un condensé de tout ça, qui, moi, personnellement, ne m'inspire pas énormément. Ensuite, pour l'étape 2, on a un peu plus de conseils pratiques. Il appelle ça faire le ménage. Si jamais t'as un peu l'habitude du développement personnel, sache qu'il te donne tous les conseils que tu vois un peu partout, genre fameuse loi de Pareto où on te dit que 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes actions. En gros, supprimer l'inutile et se concentrer sur l'essentiel, Bon, c'est un joli dicton, relativement vrai pour un certain nombre de choses, le comment on fait n'est pas toujours évident et pas toujours expliqué. Un deuxième autre conseil assez classique, c'est que si tu te fixes un temps précis pour réaliser une tâche, tu mettras toujours moins de temps que si tu la fais sans te fixer de limite. Exemple concret, tu veux ranger ton appartement. Si tu te donnes 30 minutes pour le faire, tu vas aller à l'essentiel. Alors que si tu te fixes pas de temps, il y a moyen que tu relises le moindre papier que tu découvres sous ton canapé qui date du lycée et y passer la journée. Ensuite les autres conseils je trouve qu'ils sont un peu plus originaux, moi en tout cas je les avais pas entendus ailleurs encore. Il te dit qu'un moyen d'économiser du temps ça va être de pratiquer l'ignorance sélective, c'est-à-dire d'arrêter de lire les journaux, d'arrêter de regarder le journal télévisé ou de regarder les informations sous quelque forme que ce soit. Et en gros il te dit que les informations importantes elles finiront toujours par remonter à tes oreilles d'une manière ou d'une autre. Il te dit même que ce que tu peux faire c'est demander à un pote qui lui fait tout ça, de régulièrement lui demander alors qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment si tu devais me le dire en cinq minutes qu'est-ce que tu retiendrais en gros ne vous tenez pas au courant des actualités il y a trop de débiles autour de vous qui le font pour vous donc laisse-les bosser pour toi vous allez voir que le bouquin il repose quand même pas mal là-dessus sur le fait de demander à d'autres de faire des choses que toi tu ne fais plus pour économiser du temps et c'est notamment pour ça que j'ai pas trop envie d'avoir des amis qui se mettent à appliquer tous les conseils de ce bouquin à la lettre alors un autre moyen d'être plus efficace, c'est de savoir dire non et de faire en sorte de ne pas être interrompu dans son travail. En gros, si quelqu'un t'appelle ou vient te voir pendant que tu bosses, surtout tu lui dis un truc du style « Salut, je suis occupé. qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ce qui permet à la personne d'aller droit au but et de ne pas trop t'emmerder de manière longue et de te de demander quelque chose de précis et délimité. Et il t'explique qu'il ne faut surtout pas lui demander comment elle va au risque d'une très longue perte de temps et donc d'efficacité. Après, si ça te fait plaisir, tu peux quand même leur demander des nouvelles et accepter d'être inefficace de temps en temps. Non mais voilà, il donne quelques exemples sur comment envoyer chier cordialement quelqu'un qui t'emmerde, et j'avoue que j'ai pris quelques notes, il y a des choses qui peuvent être utiles. Après il y a un point important qui est le seul qui moi a vraiment changé mes habitudes au quotidien, c'est sur la gestion des mails, qui peut être quelque chose de très très chronophage, des trucs assez basiques, hein, de se supprimer de toutes les newsletters ou tous les mails qu'on reçoit automatiquement. Et un truc important que moi j'ai fait, alors qui dépendra sûrement du métier que vous faites et de l'importance de vos mails dans votre métier, c'est que j'ai supprimé euh, les notifications euh, de mes mails sur mon téléphone, ce qui fait que j'ai pas euh, les nouvelles en permanence et que je réponds pas euh, du tac au tac à mes mails et j'y réponds une seule fois par jour. Et de toute façon, euh, je suis pas dans une activité professionnelle euh, où il y a des choses très urgentes euh, qui arrivent. Et ça, ça m'a permis d'économiser quand même pas mal de temps euh, sur mon quotidien. Ensuite, l'étape 3, ça va être installer le pilote automatique. Et là, ça devient très intéressant. En gros, il t'explique qu'il faut déléguer tout ce qui peut pas être supprimé. Et donc, important, il faut vous trouver une assistante personnelle. Et si je dis une assistante, c'est parce que c'est au féminin dans le texte. Le mec n'a visiblement pas vu que c'était problématique. Aucun de ses relecteurs euh, n'a vu le problème non plus. Donc ça a l'air important que ce soit une meuf qui fasse ses tâches de merde. Ensuite, il vous dit qu'il faut euh, la prendre en Chine, parce que quitte à prendre une femme qui fait tes tâches de merde, euh, autant pas trop la payer, et euh, il faudrait pas non plus en plus qu'elle soit syndiquée, qu'elle défende des conditions de travail correctes, etc. Et après, dans cette partie, il rentre dans le détail de comment vendre des trucs sur Internet en ayant le moins possible de gestion quotidienne, en notamment choisissant les clients les moins chiants, etc. Ça, je pense que je l'appliquerai à peu près jamais, donc euh, j'en ai pas retenu grand-chose. Et la dernière étape, euh, ça s'appelle briser les chaînes. Il y a une petite partie qui t'explique comment convaincre ton patron euh, de te laisser télétravailler, d'abord un petit peu et puis de plus en plus. Bon, C'était bien sûr avant le Covid, hein, où le télétravail euh, n'était pas du tout euh, autant recommandé pour un certain nombre de métiers. Une époque où on se rendait pas forcément compte à quel point les collègues et les pauses café, euh, ça faisait du bien dans son travail. Un truc intéressant, c'est qu'il te dit qu'il ne faut pas avoir peur du risque financier. En gros, il ne faut pas avoir peur de tout perdre quoi. Donc ça, en général, euh, plus on a d'argent, euh, plus c'est facile. Et on voit très bien quand il raconte ses mésaventures de quand il s'est retrouvé euh, sans plus aucun argent parce qu'il s'est planté et qu'il dit du coup que c'est à la portée de tout le monde, euh, on voit très bien qu'il n'a aucune conscience de la réalité d'un certain nombre de personnes dans cette société. Il te dit que euh, si jamais t'es dans la merde et que t'as plus d'argent, eh ben, tu peux toujours aller dormir sur le canapé de tes potes. Donc il faut avoir des potes qui ont un canapé de dispo, c'est-à-dire ne pas avoir que des potes qui sont déjà à 12 dans un 3 pièces. Et même, je suis désolée, euh, même maintenant que j'ai un 2 pièces pour moi toute seule, si je vois un pote qui débarque chez moi en me disant « désolé j'ai pris un risque financier pour vendre des trucs de merde sur Internet, est-ce que je peux squatter le canapé pour quelques mois ?» Je crois que j'aurais du mal à être poli avec lui. Ou alors il faudrait que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Après, il passe un certain temps à t'expliquer comment il voyage, qu'il n'a plus besoin de prendre de vacances, parce que finalement, comme il bosse que 4 heures par semaine, il voyage tout le temps et finalement il est toujours un peu en vacances. Il passe assez rapidement euh, sur la gestion de la vie de famille, si jamais vous en avez, je sais pas trop comment ça se passe. Il a pas osé dire euh, vous pouvez déléguer gratuitement euh, à votre meuf euh, la gestion de vos enfants. Je pense que le plus simple c'est quand même de pas en avoir, ce qui n'est absolument pas un souci, hein, mais de là à dire que c'est un mode de vie euh, pour euh, tout le monde, je trouve qu'il y a quelques limites quoi. Et euh, le dernier truc qui moi m'a mis une belle claque dans la gueule, c'est qu'il a toute une partie sur comment voyager léger et en gros il t'explique comment prendre le strict minimum dans tes valises en prévoyant un budget pour les choses à acheter sur place et surtout en laissant tes potes un peu cons qui surchargent leurs valises te prêter ce qui te manquera sur place vraiment je pense qu'il devrait faire un chapitre euh, attention si vous voulez appliquer ma méthode euh, surtout n'offrez pas ce livre à vos amis parce qu'il compte tellement sur tous les gens autour de lui que je comprends même pas qu'il ait écrit un bouquin s'il veut continuer de vivre comme ça le truc, c'est que la pote un peu conne euh, qui emporte un peu toujours trop de choses dans ses affaires en se disant que potentiellement euh, des gens auront oublié telle ou telle chose, et eh ben c'est moi. La fille qui a toujours de l'eau, toujours un paquet de mouchoirs sur elle, c'est moi. Et il y a même une période où, genre, quand j'étais enrhumée, je prenais un paquet de mouchoirs pour moi et j'en prenais un deuxième au cas où, où on me demande des mouchoirs et que du coup, j'en ai pas assez pour et en donner et en utiliser pour moi. Donc j'en étais à un stade où je me chargeais en plus de ce que je prévoyais que les gens n'aient pas pris. J'ai un peu travaillé sur moi depuis, mais de là à dire que je voyage léger, bon, j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, quand je vous dis que euh, cet ami qui applique tout ça, là, c'est un parasite, j'espère que c'est assez clair maintenant. Fuyez ces gens, ils n'ont absolument rien à faire dans vos vies. Après, pour le bouquet final, ce qui est assez euh, rigolo, c'est qu'il finit sur euh, « Maintenant que vous avez du temps, euh, comment combler le vide ?» Et il va vous donner des idées d'activités à faire une fois que vous aurez plein de temps et que vous ne saurez pas en quoi en faire. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à me dire si vous aimez ce format de vidéo, si vous avez lu ce bouquin, si vous inspiré les mêmes choses ou pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.